nos capsules du Les amis, aujourd'hui, j'ai le vidéo de la semaine pour vous autres. Peut-être même le vidéo de l'année. Je vais vous prouver que dans Construction Québec, on vit de la dictature totale. Totale, totale, totale. Avec des amendes, des chiffres presque irréels. C'est pas une farce. C'est épouvantable, les amis. Le gars, il installe des armoires. Il a une petite job de Renault. Hein? Okay? Il a poigné un ticket mille 35 000 puis les frais montent toujours avec l'étiquette. Hein? 2 722 pièces de frais. Hein? Plus que l'étiquette est haut, plus que les frais montent, on dirait. Hein? Écoutez-moi ça. Là. Le gars, il a son numéro NEQ du registre des entreprises du Québec. OK? Le gars, il a son cautionnement de 20 000 OK? Il est en train de passer son cours pour avoir... Sa licence RBQ. OK? Il est rendu aux trois quarts du cours. Il a sur un téléphone une petite job de rénovation, puis tout le kit. Il s'en va. reste à peu près sept heures, l'ouvrage. Okay? Il s'en va là, la RBQ passe, puis ils s'aperçoivent en haut qu'il n'était pas titulaire d'une licence RBQ. OK? C'est marqué en bas, l'amende minimale, c'est de 32 667 piastres. Hey, hey, hey. aucune raison au monde qu'un gars puisse avoir un ticket de 35 000$ à cause qu'il a posé des armoires. Il n'y a aucune raison valable que tu peux collisser un ticket de 35 000$ à quelqu'un. Ça, C'est aucune logique! C'est de la dictature totale, les amis! 35 000$, hey, faut-tu te défendre en cours, les frais vont augmenter. Puis, hey, hey, hey comment tu penses que ça prend le temps payer 35 000$? Hey, tu peux coller quelqu'un dans la rue. Je, je sais pas qu ce qu'ils ont, si on dirait qu'ils veulent tout coller les petites compagnies à terre. Les amis, je vais vous le remontrer, là, parce que c'est pas une joke. C'est 35 000$ d'étiquette. Je vous demande de partager cette vidéo là pour aider ce gars-là, puis aussi aider nos prochains... Québécois, la nouvelle source qui s'en vient, que si t'as pas de licence et un tu risques un ticket de 35 000 You! You! Il a aucune personne sur la terre qui mériterait un ticket de 35 000 à cause que tu as posé des armoires, que ce soit illégal ou non! T'as aucune hostie de raison! Ça sort de où? ces montants-là. C'est qui qui a décidé ça? là? OK, lui, il a pas de licence, de 35 000. Yo! Partagez-moi ça en main, ses amis, ça, ça en est délirant. Joe clé! Écoutez, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre là. Euh, ce que ce travailleur de la construction-là vient de révéler. Actuellement, euh, c'est carrément euh, désordonné euh, tout ce que le gouvernement peut faire actuellement, cette corruption administrative des tribunaux judiciaires euh, qui, part par le, qui passe par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et vous savez, qu'est-ce qui est criminel? C'est tout ce qui passe devant les tribunaux judiciaires à la Chambre pénale et criminelle euh, des tribunaux judiciaires du Québec la loi T16, puis n'oubliez pas, là, judiciaire veut dire illégal et non conventionnel. C'est la définition en droit du mot judiciaire. Donc, il euh, y a le cannabis, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a l'impôt, il y a l'industrie de la construction et la Société d'assurance automobile du Québec. Ça, c'est toutes des institutions et des produits criminels qui n'ont jamais été décriminalisés alors que l'avortement a été décriminalisé. Ben, euh, ça, euh, les cigarettes, l'alcool, le cannabis, l'industrie de la construction, euh, la société d'assurance automobile du Québec et l'impôt, ce n'est pas décriminalisé, c'est toujours criminel. Donc, le gouvernement qui perçoit des impôts à partir de revenus Québec pour tout le Canada sous la forme juridique 88, des, en, des autorités publiques enregistrées au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Ben, C'est Revenu Québec qui est le king partout au Canada, d'un océan à l'autre, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Tout au Canada, le Parlement, c'est fantoche, le Parlement du Canada, le Parlement du Québec, c'est complètement ridicule, comme disait Stéphane Gendron. Et là, ben, on est rendu euh, au fait où il y a un dossier présentement au greffe de Coansville. Donc, le numéro du greffe, c'est 455, qui a déjudiciarisé un dossier criminel. Et la déjudiciarisation, ça se trouve à être la forme juridique, donc, 66. Qui est euh, tout simplement la déjudiciarisation. Et euh, ça se trouve à être le dossier 000029-188, dans lequel le DPCP a déjudiciarisé un document par le bureau du procureur général euh, du Québec ici. Euh, ça se trouve à être Maître Laurence Bélanger qui est à ce dossier-là. Et imaginez-vous que le dossier 455 66 00 188 n'est même pas aux archives du greffe du palais de justice de Coansville. On m'a envoyé au palais de justice de Longueuil, au greffe, pour savoir où était le document. Ils ne l'ont pas non plus. Mais ben non, à Longueuil, c'est je pense c'est le numéro 550 ou 505, le greffe à Longueuil. Puis là, ben, ils m'ont envoyé ensuite de ça au greffe à Granby qui est le greffe numéro 460, alors que le document porte le numéro 455, dans lequel le criminel, c'est le barreau du Québec, avec Revenu Québec, à partir du dossier judiciaire du Barreau du Québec, euh, c'est le numéro euh, 500-61-240017-088. Donc, c'est ce dossier-là qui place le Barreau du Québec en action criminelle. En, il commet des crimes par ce dossier-là en, en trompant la population euh, dans le, le, les fameux actes de prolicide euh, sur le fait qu'ils ont décriminalisé l'avortement. Alors que la construction, la cigarette, le cannabis, l'alcool, l'impôt, ainsi que la société d'achat automobile du Québec, c'est toujours criminel. Et le gouvernement continue à percevoir des taxes et des impôts sur des produits criminels, donc ils sont de collusion, c'est de la corruption. Le Québec doit être mis à cause de revenu Québec. Tout le Québec, le gouvernement du Québec doit être mis sous tutelle d'un gouvernement étranger, soit à, à, il va falloir à quelque part que le Canada s'en mêle, puis Trudeau, enlevez-vous de ça ça, Trudeau, il vient d'ici, du Québec, lui-là, le Justin Trudeau, il est député ici, puis c'est lui qui corrompt, qui corrompt complètement la Fédération canadienne, il doit être emprisonné comme son père devrait l'être, le sortir de terre, puis le mettre en prison. Pas compliqué, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé là-dedans. Sur ce, bonne journée à tous.